I've been getting you the wish Bien, salut à toutes et à tous la compagnie j'espère que vous allez tous très bien les amis, je vous ai compris J'ai vu tous vos commentaires sur la dernière vidéo Planète Coaster, je suis super content Merci infiniment à vous, ça fait du bien, ça fait du bien d'avoir des vrais retours Ça faisait longtemps en fait euh, mais que ça ne m'était pas arrivé à ce point là D'avoir des vrais retours euh, euh, sur euh, la fluidité, sur les inversions, sur les forces G, etc Ça fait du bien et je vous en remercie énormément donc aujourd'hui, je sais que ça fait 3 épisodes de suite où on est sur le même coaster et que j'arrête pas de le changer. Mais là pour moi, c'est le layout absolument définitif. Que ça plaise ou non à la plupart parce il y a des trucs où je vous ai écouté. Mais il y a des trucs où je me suis aussi écouté moi-même parce que j'ai quand même envie que ça me ressemble. Et tant pis, tant pis si ce n'est pas réalisable dans la vraie vie à 100%. Il y a quand même des choses quand même intéressantes et je me suis vraiment basé sur tout ce que vous m'avez expliqué. Et encore une fois, je vous en remercie énormément. Alors je vous montre juste euh, Donc je vais vous montrer le nouveau layout Ça a quand même beaucoup changé euh, Les zones de freinage il y en a euh, En middle de parcours bref Je vais vous montrer mais avant toute chose j'ai fait une petite euh, Une petite entrée pour les VIP J'ai voulu ouvrir quand même euh, Le parc euh, pour vraiment des VIP euh, Pour histoire de faire un petit peu de bénef Alors ouvert le parc oui et non En fait j'ai juste ouvert la zone karting avec un petit chemin secret Je crois que j'ai limité à 50 visiteurs Ou un petit peu moins de 100 je ne sais plus Bref comme ça les gens peuvent quand même s'amuser un petit peu et, et voir les avancées, Sachant que là du coup c'est safe euh, et qu'on ne touche plus au layout Donc c'est pour ça euh, je peux vous dire que ça me permet de, de, de rentabiliser tout ça Bon évidemment c'est pour le RP que je dis ça hein. euh, Donc euh, voilà un petit peu le karting qui est ouvert à côté ne faites pas attention Donc là du coup je n'ai rien retouché pour le moment je n'ai rien retouché Vraiment je me suis concentré sur le layout de euh, ce coaster Pour répondre à la question aussi beaucoup m'ont demandé euh, Est-ce que ça vient d'un DLC euh, etc etc Je saurais même pas vous répondre Tout ce que je peux vous dire c'est que le nom du coaster C'est un propulsé Vector donc je sais même pas si ça vient D'un DLC euh, Puisque bah, je crois que j'ai tous les DLC en fait Sauf les deux DLC à la con euh... Enfin à la con Retour vers le futur et euh, je sais plus c'est quoi l'autre là Night, Night Riders C'est pas que c'est des DLC à la con mais c'est juste que ça rajoute tellement peu Que ça vaut pas le coup Mais je crois que j'ai tous les autres DLC donc euh, je ne sais pas si ça vient d'un DLC ou non En tout cas je vous montre déjà Les résultats des tests Donc ça nous fait un 4.64 en enthousiasme 2.86 en peur et un 0.82 en osé euh, Au niveau des résultats Donc déjà je, je, je, je, vous, je vous montre Le layout de loin mais Vous allez très vite comprendre il y a pas mal de choses qui ont changé euh, Hop Les forces G on est bon, je vous laisse rapidement analyser. Euh, les forces G verticales, euh, comme dit, alors là on a juste un 4.92 au moment où ça monte à la propulsion. C'est rien de bien méchant, vraiment c'est rien de bien méchant. Je pense que vous allez me le confirmer, euh, j'ai bien compris tout ce que vous m'avez dit. C'est à chaque levée que voilà, ça fait brut, mais ça fait du bien, ça dure un millième de seconde. Euh, et puis les latérales, les latérales bon clairement euh, on est vraiment très très bon. Voilà. Donc euh, voilà, euh, voilà pour les données. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore donc, premier changement c'est ici. Euh, en effet, vous m'aviez dit, et vous avez raison, hein, mais j'avais plus le recul en fait à force de faire. Bah tout simplement, j'arrêtais je, je, pas d'enchaîner les loopings, et si ça. Euh, c'est bien mignon, euh, bon, mais c'est vrai que t'as pas le temps de t'en remettre, t'as pas le temps de kiffer limite. Euh, donc là j'ai voulu faire un. J'ai voulu faire justement un. Comme ici là. Euh, ici là. Oups. Un. Ah! Quand tu décolles du siège, un airtime, voilà. J'ai voulu faire ça. Donc ça aurait été une très bonne idée. Malheureusement, ça va tellement vite. C'est juste pas possible. Sinon, ça aurait été absolument dégueulasse. J'ai essayé, hein, je vous rassure. Donc là, au moins, c'est très très bien. Parce que là, on est quand même sur du euh, 46 km/h. Non, c'est pas ce wagon là. Hein. C'est pas ce wagon là. Bref, euh, c'est un autre. Mais bon, vous avez compris euh, l'idée. C'est déjà. C'est déjà bien. Donc là, je laisse la, la banane. Je crois que ça s'appelle la banane. Banana roll, comme vous m'avez expliqué. Donc j'ai laissé aussi. Ce tournement là, le airtime, hop, et puis le dernier tournement. Et à partir de là, ça rechange. On, on fera un POV, hop, on freine tout en douceur, zone de freinage. Ce qui va permettre d'enchaîner avec un autre train là-bas. Je vous montre, hop, voilà, il ressort. Nouvelle propulsion, une inversion. Je sais plus comment ça s'appelle. Le fameux, euh, je sais plus comment il s'appelle, le, le G-Rosé, le 0G, décidément, avec un petit airtime ici. Un tournement là Et puis là ici un, Une vrille Et une nouvelle zone de freinage En attendant que un autre train puisse Bah euh, euh, ben non pas du tout en fait Tant que la zone de freinage ici n'a pas été Bref vous avez compris Là le train il descend, alors j'ai, je me suis dit Ça peut être sympa, peut-être que ce sera dans un bâtiment hein. Là évidemment ne, ne faites pas attention Au support Ça vole dans le vide mais c'est normal C'est pas, Là je vous montre juste le layout euh, Là on imaginera que c'est dans un bâtiment probablement et je sais pas j'aime bien que... Voilà Ça des gens pourront dire que ça ne se fait pas en vrai Mais voilà ça c'est mon côté fantasy Je sais pas ça me fait kiffer Et encore je suis persuadé que ça existe Donc euh, bref voilà Donc ça fait 4 trains au total Vous m'aviez dit qu'on pouvait en mettre que 3 maximum Bon visiblement avec les zones de freinage que j'ai fait c'est tout bon euh... Alors ça j'avais complètement oublié d'enlever euh... le gérosé ici Qui euh, sert à rien du coup Et bah je vais le laisser parce que je le trouve trop stylé <rire> Il est trop bien ici Eh ça fait genre un petit pont, <rire> j'aime trop, je vais le laisser euh, Ouais donc euh, voilà un petit peu à quoi ressemble le layout Alors écoutez on va faire un petit, euh, petit on-ride Alors beaucoup me l'ont dit mais c'est vrai C'est un coaster un peu compliqué dans le sens où dans tous les cas Même si c'est fluide, bon en l'occurrence moi c'est pas non plus fluide à la perfection Mais même si c'est fluide, en vue euh, siège ça reste catastrophique et on n'y peut rien Mais vous le savez c'est de Coaster Donc je suis désolé ça va peut-être pas vous plaire Mais on va se mettre en vue euh, près des rails ce qui va changer un petit peu la façon de voir les choses Mais il faut vraiment s'imaginer s'il vous plaît euh, Il faut vraiment s'imaginer Interrompre le test Que euh, bah, Vu dans le siège c'est encore différent Voilà Donc je vous mets le résultat des tests à côté Je vous laisse avec ce visionnage euh, Également par rapport à la propulsion Il euh, y en avait un Merci beaucoup à toi pour ton long paragraphe Qui avait dit que ça manquait de patates. Qu'il fallait l'incliner un petit peu Vers le haut ici et ça moi j'ai envie de le laisser comme ça, j'aime beaucoup J'aime beaucoup et puis pareil pour le reste du coaster C'est quand même bien dosé Donc j'aime bien comme c'est Là on a eu une pointe à plus de 110 km h Le fameux Cobra Roll Merci pour vos explications sur le Cobra Roll Donc il est très très grand Mais il est quand même à même le sol en bas à peu près Donc on va le laisser tel quel Et hop là Là on a eu de la force G à 3 3G mais eh, Rapide, rapide, c'est bon quoi si je l'incline plus ça fonctionne pas trop avec le headcoaster Je suis désolé je sais qu'il faudrait plus incliner Certains virages je vous assure que Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas ça, ça fait pas comme il faut quoi En égalisant et tout tu vois Donc voilà je trouve que là on kiffe hop là Là on décolle On a le temps de respirer on a le temps de comprendre Ce qui se passe et ça ça me plaît Voilà et là ne croyez pas que c'est brutal Parce qu'en vue siège ici c'est pas du tout brutal mais comme on est près des rails je... Alors c'est pas pour faire le mec à chercher des excuses à dire que le coaster est bien hein. Mais là au niveau de, de la zone de freinage ici ça rend très très bien je vous assure Pour moi je suis convaincu de tout le coaster Sauf à la fin C'est le seul truc que je me dis Bon ce serait pas trop plausible en vrai mais je m'en fous Hop là Bon vous voyez quand c'est à même le... les rails Il y a un petit côté Ça fluidifie tellement ça anticipe Que ça fait un peu des sensations bizarres Mais comme dit en caméra siège Ça n'a rien à voir le seul problème c'est que ça rend le truc beaucoup moins... beaucoup plus bordélique en fait, hein, globalement. Vous voyez là, là la caméra elle se décale un peu. à vu le siège la caméra elle, elle se décale pas. Et donc voilà un petit peu l'idée, puis là on n'ira pas à plus de 20 km/h je crois ou 30 km/h. Vraiment c'est posé. Hein. C'est le petit truc où tu... Justement t'es suspendu vers la gauche. À tout moment tu te casses la gueule. Évidemment non, t'es sécurisé, mais c'est... Voilà c'est pour te donner ce, ce sentiment à la fin de... Ouh, je vais tomber C'est ouais, pour ça j'aime bien quoi. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Si vous voulez, euh, on va se faire la vue quand même. Euh, si déjà on va se faire la vue siège pour que vous voyez un petit peu ce que je, ce que je veux vous dire Ça va vraiment rendre dégueulasse au niveau des virages J'en suis absolument désolé Mais au moins vous allez vous rendre compte que par exemple les zones de freinage en vrai euh, c'est vraiment bien comme ça C'est vraiment bien comme ça Donc allez on est reparti, la propulsion que je kiffe personnellement Elle est un petit peu inclinée vers le haut quand même hein. Mais pas tant que ça Vous voyez là le, la montée qu'il y a eu c'était brutal avant dans la vue euh, près des rails Là ça n'était pas, donc c'est parfait Là en vrai c'est plutôt pas mal hein. Là c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien Hop, les le cobra Là ça va partir en couille avec cette vue là Tu vois, là ça fait <rire> Bon, c'est rapide Remarque, mais c'est planet coaster Les amis, encore une fois, je suis désolé, c'est comme ça On peut pas faire mieux Voilà Là, à partir de là, je kiffe à 100% ce qui se passe J'aime trop Hop ça, Là je ressens la sensation dans le bide hein. Ça me chatouille le zizi hein, je vous le dis hein. Et là le freinage vous allez voir Hop là en fait vous voyez c'est tout de suite plus smooth Enfin smooth et le but c'est que ça te réveille quand même hein, Quand tu vas dans un coaster sinon tu fais les tacos hein. <rire> Casse pas les couilles hein. tu fais le carousel hein, sinon Mais euh, non non vraiment là c'est plutôt pas mal Allez Le retournement C'est bien dit hein. Le 0G Ça y est je l'ai enfin bien dit Et hop là wow Le zizi qui chatouille pour les femmes, bon ben voilà Et voilà, bah écoutez En vrai c'est pas si mal que ça non plus en vue siège hein. En vrai de vrai En vue siège ça va quand même hein. Moi j'aime bien, bref donc ça fait 4 trains Donc niveau rentabilité je pense que En vrai, en vrai de vrai, on se met plutôt bien Ah j'aime beaucoup Ce qui se passe, j'aime beaucoup ce qui se passe J'ai déjà hâte de l'ouvrir au public, évidemment euh, Tel quel ce n'est pas possible, il va falloir tout thématiser Évidemment remettre la jungle Peut-être mettre un bâtiment ici comme dit Ça pourrait être chouette c'est pas sûr non plus, mais ça pourrait être plutôt pas mal. Donc voilà. Qu'en pensez-vous, les amis De toute façon, c'est simple. Même si je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, et que j'ai quand même bien fait de l'avoir fait, mais je ne vais plus retoucher au layout. Vraiment, hein, sincèrement... Je, ça m'a pris énormément de temps mine de rien hein, de, de tout refaire et faire et faire et défaire et refaire Je ne toucherai plus jamais au layout Vous avez le droit de me dire ce qui va ce qui va pas Vous avez le droit de me mettre votre note euh, définitive Du coup puisque ça ne va plus bouger euh, La thématisation va quand même beaucoup jouer hein. Ne l'oubliez pas en vrai de vrai la thématisation Elle va quand même beaucoup jouer euh, Là on est vraiment quand on va être enfermé Dans une jungle et qu'on va être Là vous vous rendez compte on va être au dessus des arbres ici Ça va être trop stylé ça va faire une de ces sensations quand même Je suis en train de me dire, j'avais complètement zappé mais Je suis en train de me dire que c'est vrai que la thématisation elle va quand même beaucoup jouer Alors ça va pas changer de la fluidité du coaster Mais mine de rien, notre euh, Notre focus Va être quand même différent euh, Donc vraiment Vraiment chouette, ah je suis vraiment satisfait là en fait Je suis beaucoup plus satisfait que Avant que je commence la vidéo, c'est dingue C'est absolument dingue, donc voilà un petit peu pour ça euh, je vais évidemment, alors je vais changer euh, la, file, euh, la file de sortie. De toute façon, voilà, rien n'est définitif. Au contraire, là, du coup, là, il y a une grande zone vide. Donc, peut-être que la file d'attente, ça pourrait être très intéressant de faire passer la file d'attente ici. Parce que la file d'attente serait beaucoup plus longue et beaucoup plus intéressante, puisqu'on verrait eh bien, le coaster sous tous ses angles. J'avais pas prévu ça. Et c'est un super bon calcul. Là, tu vois, la file d'attente ici, dans la jungle, bien sûr. Ah ouais ouais ouais ça va être plutôt plus intéressant que faire passer par là Enfin euh, je pense que le, le, le chemin va commencer ici puis après on, on va passer en dessous des rails peut-être ici là On va probablement passer en dessous des rails Et puis l'entrée se fera du coup de ce côté là Et la sortie se fera directement là à la place de l'entrée Et ça va être beaucoup plus rapide Ah ça change complètement tout et c'est génial Ah ouais ouais ouais ça va être incroyable oh, Ça va être absolument incroyable euh, On va faire ça maintenant de toute façon On va faire la file d'attente directement on est là pour ça euh, là on s'en occupera plus tard euh, J'aimerais, je voulais vous... Parce que c'est symbolique pour moi Je voulais quand même qu'on le fasse ensemble On va supprimer le Green Hell Voilà, j'en je... prends la décision euh, Alors déjà dans un premier temps Sur le jeu ça ne fonctionne pas du tout Les gens ne le font pas Et je trouve ça vraiment naze Deuxième truc euh, Entre temps c'est vrai que Ben voilà La fête foraine versus parc d'attractions On sera tous d'accord Surtout les coaster fans seront tous d'accord Avec euh, ce que je ne vais pas dire Mais ce que je pense fortement Et c'est vrai que moi je me suis fait tellement de frayeur euh, en fête fait, foraine Allez hop ça dégage, vous avez compris que je voulais en venir Et euh, gros big up au forain parce que c'est pas facile Et que l'ambiance des fêtes foraines J'adore, ça vous le savez J'adore l'ambiance des fêtes foraines Malheureusement euh, je ne le sens pas du tout De rentrer à même ces flat rides là Donc euh, vraiment euh, Ça dégage, ça mettra place à autre chose Ça c'est bon parce qu'on trouve ça Dans les parcs d'attractions Et que ça reste quand même les chaises volantes C'est un petit classique euh, des parcs d'attractions Évidemment en fait foraine on trouve les chaises volantes qui montent super haut et là c'est encore un autre délire Donc euh, non merci euh, Voilà Je voulais absolument enlever ça et qu'on le fasse en vidéo parce que ça reste assez symbolique euh, Un petit tour aussi euh, Ouais non du coup bah, voilà c'est bon Allez du coup au niveau de la file d'attente Moi ce que je propose déjà dans un premier temps Hop ça va être évidemment de changer la station Donc entrée à droite sortie à gauche Maintenant ça va être l'inverse Ça va être entrée à gauche sortie à droite Parfait Oh putain What Il m'a mis directement ce que je voulais là Genre l'entrée En fait ça m'a pas bougé les... Ch les... Ok Ah bah si non ça a pas marché Regardez l'entrée elle est toujours là Qu'est-ce qu'il me fait lui Complètement être Entrée à droite, sortie à gauche Mais non oui Entrée à gauche Ah ça ne marche pas Je me disais bien quand même Faut d'abord que je supprime Ouais Ça me rassure parce que je trouvais ça quand même vachement bizarre Je supprime Et là je supprime les allées évidemment Au moins... Jusqu'à là en bas. Allô. Voilà. On fait ça ensemble, les amis. Pas d'accélérer, rien. Comme ça, ça nous permet un petit peu de discuter et de voir euh, ensemble. Voilà. Donc oui, on change la station. Donc entrée à gauche. Donc c'est toujours pas possible. Euh, là, il va falloir arrêter de se foutre de ma gueule. Pourquoi ce n'est pas possible Me dis pas que ça va changer absolument tout, euh, tout mon programme. Qu'est-ce que c'est que cette merde Pourquoi ça ne voudrait pas Alors le bâtiment ne gêne pas normalement. Je vois pas pourquoi ça gênerait. Euh, pourquoi donc? Placer l'entrée. Je peux pas enlever euh, cette entrée de mort là? D'accord. Bon, déjà la sortie, maintenant il me le met de bon côté. Mais je veux l'entrée de l'autre côté, frérot, maintenant. Hein. Faut arrêter de déconner. Hein. Non, mais là c'est trop. Pourquoi? Pourquoi je peux pas changer? Ah non, hein, je recommence pas tout. Hein. Ah, mais attendez, c'est pas grave. Non, non, mais attendez. C'est pas grave. Il faut juste retenir L'avantage du bâtiment c'est que je peux supprimer Parce que maintenant voilà Ok je supprime devant Et il faut que je supprime derrière L'avantage c'est que grâce au bâtiment Je sais la longueur Que doit faire la station Voilà Magnifique Allez j'ai réussi Donc entrée à gauche Sortie à droite Et du coup là on a un problème Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est de la merde En boîte C'est bon ah bah c'est bon Ah non c'est pas bon, c'est pas bon du tout Est-ce que c'est relié devant Ouais, devant c'est relié, c'est derrière que ça veut pas Bah écoutez c'est pas grave, on prend ce rail là ah, ah. Tu vas pas me casser la tête quand même Station Ah il veut pas putain le con euh, Du coup ce qu'il faut faire c'est raccourcir C'est pas grave C'est temporaire, tu raccourcis ça Ah je vous fais le tutoriel hein mec. <rire> Et là normalement je peux réaugmenter la station non il veut pas Ah il veut pas à cause du chemin Putain quel débile Je suis trop débile Mais oui vu que ça sort de, de l'autre côté maintenant Donc je peux remettre ça C'est pas le problème du rail C'est pas le problème du rail C'est le problème du chemin Hop je supprime tout Eh de toute façon De toute façon là Hop ça va changer Voilà et là maintenant Aisément je peux remettre ma station orbitale Lol Ah Trou de balle C'est ça que je veux Voilà Voilà Et là c'est relié sans aucun problème Comme avant Voilà Bon Ceci étant dit, ceci étant fait Le bâtiment, en vrai En vrai, de vrai, le bâtiment, je vais peut-être le refaire hein, De toute façon, je vais même pas me casser la tête Je vais le refaire À moins que, si je le tourne Attendez, je vais juste faire un test Parce qu'en théorie, si je le tourne dans ce sens Ouais, ça marchera quand même pas Bon bah écoutez les gars, je vais même pas me casser la tête Pourri, on va faire un vrai bâtiment bien Bien comme il faut Donc, <rire> on va tout supprimer Alors le problème, c'est que ça va être assez compliqué Parce qu'il me sélectionne le coaster en même temps Terrible voilà, Fait comme on peut hein, pour supprimer un maximum euh, Le plus rapidement possible De toute façon comme dit on recommence tout Donc euh, c'est pas, pas bien gênant De euh, tout supprimer Voilà euh, À la limite Non si je veux, aussi enlever ça De toute façon on refera bien au propre comme il faut Les casiers euh, Voilà normalement j'ai tout supprimé de la station Bah non il y a encore des feuilles qui volent Évidemment, n'oubliez pas le pouce bleu en tout cas les amis hein. Si jusqu'ici vous, vous kiffez cet épisode Moi je me régale Franchement je me régale parce que bah, vous me régalez tout simplement Vous me motivez là Ça me motive juste à faire quelque chose de, de plus propre quoi Et euh, ça me fait... C'est flatteur quand même quand vous mettez des commentaires positifs euh... Ok du coup ça c'est bon Ça n'a rien touché d'ailleurs Est-ce qu'il faut refaire un test Ah ouais j'ai pas le choix de refaire le test pour avoir les... Bah, écoutez tournez en attendant tournez manège. Alors placez l'entrée euh, L'entrée du coup on va la mettre le... Alors non au middle c'est complètement débile Euh... C'est putain... On privilégierait quoi euh, Ceux qui seront à l'avant On va d'abord vers l'arrière. Oh mon dieu je me suis fait... Euh... Je vais mettre au milieu. Je vais mettre au milieu, les gens ils se dispatcheront parce que de toute façon c'est simple, personne ne veut aller au milieu. Donc les gens ils vont se précipiter, hop vers là, hop vers là. Et au moins, de toute façon on s'en fout c'est pour la rentabilité du jeu. Les gens ils vont aller tous de manière équitable rapidement. Donc c'est pour le jeu que je fais ça. Bon la sortie évidemment, il euh, n'y a, a pas de débat. C'est plein au milieu. Voilà. Ok, du coup relier l'entrée. Donc, comment on va faire tout simplement Alors, déjà dans un premier temps, euh, est-ce que je vais mettre des barrières custom Peut-être, peut-être, peut-être qu'on va faire ça bien. Du coup, je vais enlever les bordures. Ah oh, non, de toute a pas le choix. Et je vais pas mettre de barrières. Et on va, on va essayer de se faciliter la tâche. On va essayer de se faciliter la tâche de sorte à ce que je puisse moi-même custom euh, tout ce bazar. Euh, Qu'est-ce que je suis en train de foutre là Non, vous savez ce que je vais faire, tant pis. Je vais mettre l'entrée à l'arrière. De sorte à ce que les gens ils vont se ruer vers l'avant et finir vers l'arrière. Ce qui va me permettre de faire ça comme as. Voilà, toujours euh, toujours PMR, donc pas d'escalier. J'espère juste que je vais réussir à, à faire ce que je veux faire avec les barrières, je pense, oui. Merde. Voilà, toujours quelques petits moments de repos voilà superbe en plus niveau hauteur on est vraiment bon il n'y a pas de choses bizarres donc là ça me permettra de mettre des barrières de thématiser aussi là donc de mettre des murs directement euh, sans aucun souci j'adore franchement j'adore voir le coaster esthétiquement parlant quand tu le vois euh, même tu vois le POV tu peux dire bon mais quand tu le regardes esthétiquement de là comme ça tu vois et tu vois faire des trucs en vrai de vrai Eh, hey. c'est propre mon copain déteste les gens qui parlent comme ça <rire> non franchement c'est chouette non ou pas Hop play non j'adore franchement j'adore je suis trop content euh, ouais du coup du coup du coup l'idée ça va être que on profite de toute cette zone toute cette zone elle est safe de toute façon là il peut rien nous arriver d'ici là non c'est bon il peut rien nous arriver on va pas juste trop s'approcher mais normalement il nous arrivera rien bon à partir de là on va faire un peu un truc aléatoire et pas euh, aligné sur l'angle parce que ce serait un petit peu dommage Euh Est-ce qu'on peut pas faire une allée naturelle Non, ça marche pas, hein. Oui, non, ça marche pas File d'attente, hop, donc on va continuer comme ça Bah à ce moment-là, on va pas utiliser... Être... Eh, hey, soyons malins, quand même Je sais pas, il faut, que j il faut que je sois réaliste, maintenant hein. Faudrait faire plutôt des chemins en pierre, parce que Le bois, ça coûte cher, quand même, sur une file d'attente, comme ça hein. <rire> Soyons honnêtes, non Alors, à ce moment-là, on peut encore juste remettre le bois, là, mais C'est le même, ouais, c'est bon Voilà Enfin, je trouve que ça fait bizarre en vrai Voilà <rire> faisons plutôt comme ça Allez Excusez moi je, je m'égare un petit peu Tu vois là on pourra mettre un arbre euh, au milieu Voilà là on pourra mettre un arbre Ah faut que je réfléchisse aussi pour la file d'attente prioritaire ah, pep pep pep, pep. Euh, Pas que je fasse trop de conneries là Pas que je fasse trop de conneries euh, Et puis là faut penser qu'il y aura peut-être un, peut un bâtiment là Mais ça dérangera pas la file d'attente c'est bon euh, la filiation prioritaire, quand ça fonctionne de nouveau Je sais plus du tout Vous devez placer l'entrée des passes Eh oui euh, Désactiver les passes prioritaires ah Oui Activer Mais pourquoi je peux pas placer l'entrée Bon d'accord, je pense qu'il faut voir ça à toute fin euh, Bon moi je déteste les trucs linéaires donc désolé justement là il n'y a pas d'histoire de symétrie ou je sais pas quoi euh, Mais du coup à ce moment là là, je pourrais pas mettre des barrières custom ça va juste me faire chier Vu que c'est pas linéaire Attendez si je fais fil d'attente avec rembarde c'est quoi comme rembarde C'est les rembardes de nul là. Ah ouais mince Ah On va peut-être partir là dessus finalement bon allez je recommence Voilà ça rendra quand même bien bien mieux euh, puis ça va me permettre aussi. Alors, ce qui est pas mal avec ces rambardes là, c'est que en fait ça te permet d'incruster des lampadaires, des lumières et tout. Donc, ça c'est vraiment chouette. Euh, ça va nous permet de faire de, de belles choses. Euh, ok, donc là c'est à dire que si je suis dans la file d'attente ici, voilà, ça me permet de voir absolument tout. Et ça c'est chouette. Euh, je vais quand même enlever ça. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont grincé des dents là. Je vais quand même enlever ce truc, autant en profiter. Voilà. Non, oui, parce qu'en vrai de vrai, euh, c'est pas. Pour... C'est pas terrible Voilà allez Comme ça ça c'est fait Et au moins les visiteurs Ils seront pas perturbés Oui voilà c'est quand même beaucoup mieux Euh allez La file d'attente Du coup Bah écoutez en vrai de vrai Est-ce qu'on pourrait pas la relier de, de sorte à ce que Alors ça je vais supprimer Tout ça je vais supprimer Ah mais attends mais C'est parce qu'il y avait déjà La file prioritaire là Que ça marchait pas je crois non Tout simplement Ah non pas du tout Ah je suis teubé. Euh Moi je veux que l'entrée elle, elle soit quand même là tu vois Genre là ça changera pas euh, là peut-être que ça changera parce que ça n'a pas d'intérêt Je pense de passer pile en dessous C'est même très dangereux d'ailleurs euh, Il manque euh, à cause de l'allée là Il manque un support euh, Beaucoup auront grincé les dents mais vous inquiétez pas c'est normal Là la priorité c'était le layout Mais là si j'enlève normalement Voilà Et ça c'est chouette Du coup moi ce que je suggère C'est de venir ici Et de tourner bah, Je vais laisser cette largeur de 4 mètres Très très bien c'est bien aussi de changer de, de, de matériaux Tu vois le, le bois dans la grotte j'aime bien Et après tu sais, c'est un peu un principe D'économie de ne pas utiliser du bois Là, Je vais remplacer ça oh, Ça va être chouette là comme ça bordel Ça va être très très chouette Par contre à partir de là il va pas falloir qu'on s'égare euh, Je vais enlever Tout de suite la végétation Quand je pense qu'au début quand on a commencé Le parc c'est un truc de zinzin parce que on avait tout bien décoré, et là on est en train de tout dénuder, c'est rigolo quoi C'est rigolo Voilà, la file d'attente, elle va être vraiment longue Elle sera jamais utilisée à 100%, tant mieux Surtout avec la rentabilité qu'on est en train de créer, avec les 4 trains Voilà un petit peu pour la file d'attente, qui n'est pas encore évidemment thématisée, mais à part le, le début qui, a, qui avait été déjà bien commencé Oh Il y a un support qui vient là Ah, excellent Excellent euh, ouais Du coup, voilà, on passe ici, tac tac tac On arrive là, on a un arbre évidemment euh, euh, qui n'a rien à faire là, hein, bien évidemment voilà, tac tac tac, on passe ici, tac tac tac tac. Puis là, on sera évidemment dans la jungle. À partir de là, globalement, voilà, hop hop hop hop hop. Ça fait une belle longue fillette, en temps vrai. Hein. On monte ici, hop hop hop hop hop, et on se retrouve là, tout simplement. Et puis la sortie, bon, sortie malheureusement, je peux pas encore euh, trop vous en dire, euh, mon cher euh, Jamie. Euh, déjà, je vais enlever la grue. Ah, c'est vrai que c'est les grues modernes, hein. ça se déplace comme ça. Hein. <rire> non non. Et puis, euh, et puis regardez comme c'est sexy Putain moi j'aime trop ça Voilà j'aime trop Bref euh... ah, Je sais pas du tout comment on va faire ici je peux, pas, je peux pas prévoir parce que le coaster là Je peux pas prévoir Je peux vraiment pas prévoir Bah écoutez le bâtiment on va essayer de faire quelque chose C'est parti I've been getting you the rest ship. Peut-être un petit peu plus travaillé que prévu Du coup euh, c'est à n'y rien comprendre Les amis je suis super content euh, de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu faire maintenant Vous avez vu euh, les accélérer En fait à la base cette vidéo devait vraiment se consacrer euh, justement sur ce coaster Et au final ça s'est un petit peu plus élargi Donc je vais un petit peu vous montrer ce que j'ai fait à commencer donc Et euh, eh bien à l'entrée du parc que j'ai commencé de nouveau à un petit peu étoffé. Au niveau ici des euh, backstage Vous pouvez arrêter de parler là eh vous pouvez arrêter de parler tout seul J'ai du mal à m'entendre. Euh, donc, euh, bon, ça vous aviez déjà vu. Euh, donc j'ai un petit peu étoffé l'arrière avec, avec des végétations, avec euh, du... Euh, avec des bambous. Et justement, ce qui va être assez intéressant, c'est en allant par ici, euh, donc j'ai mis des grillages pour ici, bien que je ne sais pas encore ce qu'il y aura là, il y aura des bâtiments. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire, euh, sachant que là, c'est que des boutiques souvenirs. Parce que c'est le truc le plus logique à faire à l'entrée du parc C'est les boutiques souvenirs Qu'est-ce que vous pensez que je peux mettre comme bâtiment, comme service éventuellement Sachant que donc les toilettes sont ici Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait après également Et puis la restauration, je ne veux pas la bouger par contre La restauration elle est là-bas, c'est très très bien Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez que je pourrais mettre comme bâtiment ici euh, Voilà, répondez-moi en commentaire Donc qu'est-ce que j'ai fait Eh bien j'ai créé euh, une nouvelle surface de terrain C'est-à-dire que là du coup ça monte Je trouve que au moins ça, c'est pas linéaire, ça monte, on a donc le coaster qui est sur le côté, des nouvelles végétations donc, que j'ai rajoutées, voilà, pour étoffer un petit peu euh, le tout, et puis du coup, ici, le carrousel que j'ai euh, déplacé ici, et j'ai trouvé ça super sympa, alors évidemment, pour pas avoir la vue des toilettes et les odeurs et tout, j'ai mis une haie de bambou ici, avec des barrières euh, super cosy, donc là, pour le moment, c'est pas fini, euh, ce sera probablement relié, là, il y aura vraiment euh, d'autres euh, chemins, euh, je vous montrerai en vue ARN après, hein. Là ici, c'est toujours l'accès interdit euh, au personnel non autorisé. Donc là ici, c'est les backstage bien évidemment. Voilà, donc euh, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, tu rentres dans le parc. Donc là, les allées, il euh, n'y a rien qui est encore euh, relié. Euh, donc euh, voilà, avec euh, le carousel, fil d'attente avec des petites barrières que j'ai donc fait de moi-même. Voilà, ça prend du temps pour euh, si peu, mais c'est vrai que bah, ça fait quand même pas mal de charme de faire des barrières custom. Ça change quand même beaucoup la donne. Donc voilà un petit peu pour, pour ça, je me mets en vue ARN directement pour vous montrer, ça va peut-être vous faire un choc, parce que souvenez-vous ici, c'était toute une grande allée là, alors j'ai pas touché les arbres, hein. j'ai pas touché les arbres comme ça, ça vous permet de, de vous souvenir, mais voilà, rappelez-vous, là il y avait une grande allée qui faisait tout ça, tout tout tout, c'était gigantesque, bah là je pense qu'on va vraiment clairement tout changer, et ça va être d'ailleurs bien mieux, parce que les chemins vont être plus serrés, vont être plus sympathiques, mais du coup il y aura même la place éventuellement pour mettre d'autres petits, euh, petits euh, mini coasters, ou... Ou d'autres flat rides éventuellement. Donc, pourquoi pas Franchement, pourquoi pas euh, Sachant que ce qui tombe bien, euh, j'ai encore rien touché ici. Souvenez-vous, donc là, à la base, il y a le carrousel, euh, il était vers là, à peu près. Hein. Il était vers là, le carousel. Euh, du coup, j'avais ici que des... Euh, C'était l'allée, avec ici les bancs, les fleurs et tout. Et du coup, ça va être parfait. Donc là, c'est j'ai pas encore fait. Mais du coup, là, les gens vont pouvoir, les parents, etc., attendre, surveiller leurs enfants... Ici quoi, ça va être un petit coin de chill euh, Justement pour pouvoir euh, regarder les, les enfants faire le carrousel. En vrai ça tombe ultra bien Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Je suis trop content, ça rend vraiment le parc convivial euh, Ça change complètement la donne Beaucoup plus réaliste, etc, etc Donc j'ai hâte de continuer là-dessus Bon, revenons à nos moutons, revenons à notre coaster euh, Du coup, au niveau de l'entrée Alors, ici j'ai encore rien retouché euh, Ah si, j'ai juste rajouté ici la, la, la taille euh, voilà. Sinon, je n'ai absolument rien retouché ici. Donc là, hop, on avance. Tac, tac, tac. Tout ça, vous avez vu. Donc, pas de passe prioritaire. Tac, tac, tac, tac. Et à partir de là, ça change. Donc, je me suis dit, je vais mettre un petit checkpoint pour dire à partir de là, il y a une demi-heure d'attente. En théorie, c'est à peu près ça quand même. Euh, ensuite, donc, beaucoup de végétation. J'ai vraiment essayé d'étoffer. Euh, c'est pas fini, en hein, toute façon, mais voilà. Vous avez à peu près l'idée. Là, par contre, j'avais pas fait attention. Mais c'est vrai que là, se prendre ce... Cet arbre c'est un petit peu débile, voilà, là au moins on se le prend pas, hop, tac, tac, tac, tu passes ici, tac, tac, tac, boum, boum, boum, voilà, là j'aime bien les détails là, que j'ai fournis, là. ça fait des petits détails sympas, les lianes, etc, enfin, et on voit le, le coaster et tout, sous, sous, sous, sous, sous toutes ses formes, c'est vraiment formidable, phénoménal, voilà, tac, euh, et du coup, plateforme custom totalement, voilà, j'ai tenté un petit truc plutôt sympa, enfin plutôt sympa je sais pas, ce sera vous qui me le direz, mais moi j'aime bien ça n'a rien de vouloir faire trop, de toute façon, euh, voilà, soyons honnêtes. Euh, voilà, avec des petits abris, évidemment, parce que je rappelle qu'il va faire chaud et euh, que le soleil cogne. Donc, euh, on met des petites protections de temps en temps. Et on rentre au niveau de la file d'attente avec, justement, vous l'avez vu, des barrières euh, que j'ai voulu faire un peu custom. Euh, donc, j'ai camouflé les barrières de base pour faire des trucs euh, customisés. Euh, C'est pas encore terminé, évidemment, mais vous avez à peu près, euh, près l'idée. Voilà, avec ici la salle de l'opérateur... Voilà, il est plutôt pas mal, hein, plutôt, plutôt tranquillou, euh, tranquillou bilou, l'extincteur, l'alarme incendie, les casiers, il y a un sac euh, qui a été oublié, je rigole, c'est un sac à un employé, j'ai acheté des caméras également, hop, juste ici, euh, là également, des caméras sur les parcours, donc là au niveau euh, des launch. donc là il y a une caméra juste ici, au niveau des lounges et également au niveau des zones de freinage bien sûr, donc là il y a une caméra là, une autre caméra sur le launch ici, bref, vous avez compris. Euh, et de même ici, là il y a une caméra, voilà, c'est plutôt pas mal, euh, du coup là j'ai décidé de ne pas faire de bâtiment, euh, parce que ça ne fonctionnera pas comme je veux, donc je conçois parfaitement que là les rails volent, je suis un peu deg euh, dans l'idée, surtout que je... je pense pas faire des... des supports custom, je sais pas faire... Et j'ai vraiment la flemme pour si peu quoi, ça, ça, ça se voit même pas, il suffit juste de pas le regarder, franchement ça se voit même pas, enfin ça se voit pas, là ça se voit mais c'est un détail qu'on qu verra même pas, franchement. Je veux dire on, on fera une vraie jungle, voilà comme là on rachètera plein de végétation, plein de verdure, on, on fera même pas attention, soyons honnêtes, franchement on essaye de faire le plus réaliste possible pas mal de choses, peut-être pas non plus pousser mémé dans les orties. Voilà je sais pas ce que vous en pensez mais moi je pense qu'il faut peut-être pas non plus exagérer Mais voilà un petit peu l'idée franchement je suis super content J'ai super bien bossé sur, sur tout ça même là au niveau de l'entrée du parc Vraiment je, je suis absolument ravi euh, je suis super content Voilà donc dites-moi en, en commentaire ce que vous en pensez euh, Qu'est-ce que vous verrez ici vraiment je compte sur vous pour me dire Ceux qui ont suivi jusqu'à la fin cet épisode Parce que euh, bah, la fin de l'épisode est quand même le plus intéressant Parce que vous voyez vraiment tout ce qui a été fait euh, depuis Donc euh, voilà dites-moi un petit peu euh, en commentaire et puis n'oubliez pas le like ou le dislike. Ah oui j'ai fait ça aussi. Voilà, Sons of the Green elf Forest. J'ai rajouté des petites, euh, des petites lettres euh, ici. Et euh, un panneau là ATM. C'est tout ce que j'ai rajouté euh, ici. Voilà, il fallait quand même le montrer. Voilà, je vous fais plein de bisous les amis. J'ai hâte de vous lire. Vraiment, ça fait une grosse vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines. Je suis très motivé, je pense que ça se remarque. <rire> Donc ça fait trop plaisir. Plein de bisous les amis, c'était Mkolo. Ciao tout le monde.